Bonjour à tous, euh, très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver Kevin, mais surtout très heureux de retrouver Pete. Euh, bonjour Pete, comment tu vas Salut tout le monde, je vais très très bien, merci euh, pour cette invitation. Aujourd'hui on reçoit donc euh, un, un, un grand ancêtre, <rire> un, démon prime, un, dé, un grand ancien, un démon primaire <rire> ou un grand prêtre, je, je ne sais pas. Euh, notre, notre ambassadeur de Peterson Game euh, l'invitation euh, je te la retourne et, et le remerciement aussi puisque tu nous fais euh, l'honneur et la primeur de cette présentation euh, d'une version si je veux me permettre de dire ça comme ça euh, de Cthulhu euh, assez particulière euh, alors on, on va le voir ensemble il s'agit d'une version un petit peu euh, comment dire condensée euh, ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'esprit qui a derrière ce jeu. Alors je sais que l'esprit... Euh, euh, fou qu'il y a derrière ce jeu, c'est toi. <rire> mais Non, euh, pas sur ce jeu, mais au moins sur ce produit. Sur ouais. ce produit-là. Euh, ce que je voudrais qu'on qu qu aborde avec toi, c'est que tu nous expliques la genèse de ce projet. Euh, on va le voir, euh, donc, il est en relation avec le jeu que tu le Et puis, bien entendu, euh, ce qu'on va faire ensemble, c'est que euh, tu vas nous expliquer quelles seraient les, les différences euh, avec euh, l'original, euh, Quelle est pour toi, bah ça, ça viendra avec le concept, l'originalité de ce jeu et puis, euh, et puis euh, voir ce qui, ce qui colle avec l'original et puis, et puis ce qui diverge avec, avec celui-ci. J'ai avec moi Kevin, attention Kevin est un expert de Cthulhu War, donc normalement les questions devraient, euh, devraient être pertinentes. Je te laisse la parole, vas-y introduis-nous sur ce, euh, cette nouvelle mouture, je ne sais pas comment, comment, comment tu la présentes. Alors, euh, comment je la présente bah, C'est un nouveau jeu dans la gamme, euh, dans la gamme Peterson Games. Alors, je vais quand même vous montrer la tête de la boîte, parce que j'en ai récupéré une boîte, comme ça. C'est tout petit par rapport à ouais. tous les autres qu'on C'est vraiment tout petit. Peterson Games, c'est pas habitué à faire des petites boîtes. Là, c'est vraiment tout petit. On verra après ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais euh, en fait, le point de départ, euh, bah, c'est Kulu Wars. Hein. Kulu Wars, jeu que j'adore. Jeu que j'adore depuis euh, bah, 2015, donc depuis un petit bout de temps maintenant. Mais un, un des reproches de Kulu Wars, bah, c'est la place que ça prend les ouais. wars euh, bah, c'est des grandes figues elles peuvent faire jusqu'à 18 cm euh, quand on commence à un peu, être un peu atteint de collectionnite aiguë, euh, on se retrouve avec beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'extensions mm. et ça prend de la place et alors à la rigueur chez soi peut-être qu'on a une grande maison c'est pas grave mais quand on veut balader son jeu euh, aller chez les copains mm. euh, pouvoir l'emmener ça commence à devenir compliqué mm. et donc là dessus en 2017 euh, je commence à me dire bah, tiens moi je vais me fabriquer une version de City wars transportable que j'avais appelé à l'époque Pocket Cthulhu Wars. Euh, ah. Alors, bon, je n'avais pas grand chose, hein. j'avais repris du carton, j'avais photocopié des feuilles, euh, j'avais remplacé les pions par des anneaux en bois, des cubes en bois, euh, j'avais découpé des espèces de pogs avec une perforatrice. Je m'étais fait mon, mon mini Cthulhu Wars euh, et j'étais très content. Déjà, le projet m'avait amusé à faire, mais euh, c'était surtout rigolo d'arriver à condenser ce jeu dans un, une petite boîte. Mm -hmm. J'avais montré ça à l'époque à Sandy qui m'avait. Euh, traité d'hérétique, disant que c'était une abomination ce jeu. Euh, je, que... Écoute, j'allais je, je traiter de la même chose parce que, on y reviendra, mais ça me paraît un peu. Euh... Ah, je te laisse continuer. Non, non, mais, mais c'est ça. Donc, en gros, Sandy, Sandy commence à dire abomination, abomination, abomination. Les figurines, elles sont importantes dans mon jeu. Euh, euh, oui, euh, évidemment. Donc, va, va ten tant pis, ton horreur. Donc, <rire> bon bah, Pete, Pete repart avec son jeu, mais néanmoins, je le partage quand même sur les réseaux sociaux. Et il y a pas mal de gens qui disent bah ouais ça, ça manquerait une version euh, une version de TuDi Wars euh, transportable entre guillemets. D'accord. Donc euh, l'histoire avance un petit peu, euh, l'histoire avance un petit peu et euh, parce qu'on à l'époque, on en discute pas mal avec Arthur, donc euh, le fils de Sandy qui est en charge de la production et il dit Mais, de toute façon, tant que mon père dira pas oui, euh, on n'ira pas plus mmh, loin sur mmh, ce type d'idée mmh. euh, et il veut pas. Bon OK, c'est pas grave, je repars avec ma mini version. Et arrive quelques années après, ben, les premières imprimantes 3D les premières imprimantes 3d et là je remets un peu le, le truc sur le tapis je me dis mais je vais me faire une deuxième version de mon, mon, mon mini que tu as, sachant que j'avais offert la précédente à un fan lors d'un concours j'avais organisé un concours pour lui offrir donc je l'avais offerte et je me dis mais je vais tiens je me relancerais bien dans l'aventure en allant cette fois un peu plus loin justement dans le matos arrêter de faire du papier découpé mais vraiment se dire me faire un petit tapis néoprène pour remplacer la map et aller sur des silhouettes de chaque unité imprimées en 3d j'avais une petite imprimante pour pour relancer le truc donc j'y repars, je recommence mon deuxième projet, je recrée cette euh, deuxième version, donc avec des petits meeples, euh, des petits meeples imprimés en 3D. Et euh, pareil, cette fois les cartes, je les fais euh, pas moi-même avec des ciseaux, mais euh, je demande à imprimer euh, chez Make Playing Cards, donc je reçois des belles cartes en plastique avec le bon look et tout. J'étais vraiment très très content de cette version-là. Euh, je la remonte à Sandy, euh, et là, je vois qu'il y a quand même un truc qui commence à tilter, c'est-à-dire que comme les... Les pions commencent à ressembler à quelque chose et non plus, c'était juste pas des ronds avec juste écrit le nom du monstre à la rigueur une tête. Je vois qu'il est en train de changer. Mmh. Bon, il, il dit pas c'est une bonne idée, il dit non, non, il dit c'est comme, ouais, comme un beau boulot ce truc-là, Pete. Et on organise une réunion exprès avec lui et Arthur sur si Peterson Games proposait officiellement un mini Cthulhu Wars, bah, comment, quoi, à quoi ça devrait ressembler, comment on pourrait le faire, sachant qu'il y avait un peu une espèce de double problématique. Il y avait la problématique qu'il ne fallait pas que ce produit cannibalise la gamme principale. Ouais, alors ça ça, la... tu vois, ça, ça fait partie… C'était le premier point. C'est une de mes questions. Le produit, la cible, c'est quoi C'est la personne qui a déjà que Tulloir chez lui et qui, comme toi, veut pouvoir euh, se déplacer avec Ou est-ce que c'est un produit d'entrée de gamme qui permet à quelqu'un qui voudrait découvrir Tulloir et puis qui ne veut pas y injecter la masse financière qui est nécessaire pour le faire ou est-ce que finalement c'est un couteau suisse et ça va faire les deux Alors je pense sincèrement qu'on est plus, alors je pas, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une version deux joueurs de Cthulhu Wars, ce, ce Cthulhu Wars duel, c'est vraiment du deux joueurs avec des règles spécifiques de joueurs, donc j'en parlerai peut-être après, mais l'idée en, en le positionnant sur du deux joueurs déjà par rapport au jeu normal qui est plutôt du 3 à 6, 7, 8, 9, 10, voire 11 bientôt, déjà on permettait de pas être sur le même marché. Deuxièmement, euh, ça cannibalisait pas parce que je pense que des gens qui ont déjà le jeu normal vont pas forcément prendre celui-ci sauf si c'est justement pour pouvoir se trimballer avec et mm -hmm. pouvoir faire des parties à deux sans bouger mais je pense que la cible première c'est surtout les gens qui voudraient découvrir Tulu Wars ou qui cherchent un très bon jeu asymétrique à deux sans même forcément l'idée derrière de passer sur la version complète parce que ce qu'il faut savoir c'est que cette première boîte là elle présente deux grands anciens donc c'est Cthulhu donc, euh, contre la chèvre noire donc Choumigourat avec une carte qui est une nouvelle carte et si la gamme marche, l'idée c'est de proposer par la suite d'autres boîtes avec à chaque fois ah ouais, un nouveau face-up ah ouais, ah ouais. de deux grands anciens et aussi une nouvelle map. Et donc en fait, si tu as deux boîtes, tu, peux, tu continues de jouer à deux, ça te permet jamais de passer à trois ou à plus, la map elle est quand même faite pour deux joueurs, mais tu... Commencer à faire Culu contre le site, tu peux commencer à faire Culu sur une autre map, tu peux faire Nyarlatotep contre Astur, tu, tu, tu vas tu vas faire les mélanges que tu veux ensuite. Puisque les boîtes, c'est juste te donner plus de possibilités à jeu, là-deux. Alors, du coup, tu tu, tu la, le système commercial, ce serait de ressortir systématiquement le jeu avec euh, tout, toutes les règles dedans. Euh, une boîte avec deux grands anciens, puis une autre boîte avec deux autres grands anciens, ou alors ce serait une boîte principale pour apprendre à jouer avec euh, tout ce qu'il faut, et puis ensuite des petites boîtes avec des anciens dedans. Non. Chaque, bo chaque, bo chaque boîte est autonome, dans chaque boîte, tu auras les deux grands anciens, la map spécifique, puisqu'elles seront toutes différentes, et ah, donc après, tu mixes les matchs comme tu veux. Que des petits stand-alone, quoi. Que tu peux... Donc, mixer, y a, y a... Ouais, voilà. Il y en a qui achètent qu'une boîte et ils jouent à deux, ils sont très contents. Certains en achèteront deux pour pouvoir faire d'autres match up mmh. Et après, je pense qu'il y a une partie des fans, mais alors peut-être un peu les extrémistes comme moi, euh, qu'ils prendront pas forcément pour jouer à deux, mais plus pour avoir justement les figurines en stand-ease, parce qu'aujourd'hui, ce qui est embêtant quand on transporte son wars c'est des grosses figurines en plastique. Mmh. Donc il y a moyen de mettre toutes les factions dans une toute petite boîte et de se dire j'emmène juste la map et je peux déplacer entre guillemets mon Tull Wars principal pour jouer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais avec des stand en carton plutôt que des grosses figues, donc plus facile à ranger. Alors je vais dire une hérésie, hein, mais, euh, mais on n'est on est plus à ça près. <rire> euh... t'en prie. Euh, moi au début quand tu m'as parlé de Steadis Je me suis dit oh, mon dieu euh, J'ai eu la même réaction de Peterson Game Je me suis dit mais mec, tu le vois c'est un jeu de figurines Les, les, les, les joueurs vont pas adhérer euh, c est, c est... On, on sait qui ça touche Et puis en même temps dans, dans mes rangs J'ai Kevin Et Kevin euh, dans son esprit lui, Il ne peint pas ses figurines hein Toi tu les touches pas, tu les gardes euh, brutes Et je me suis dit Qu'est-ce qui est le mieux au final Est-ce que c'est pas d'avoir une figurine brute avec les couleurs qu'on connaît, ou est-ce que c'est pas d'avoir un, un beau steadys finalement qui, qui a, il est vraiment, ils ont vraiment de la gueule, je trouve. Hein. Ils sont super chouettes et je les trouve très immersifs et je trouve que c'est très réussi au final et que ça vaut une figurine pas peinte entre guillemets, mais franchement c'est très classe hein, ce que vous avez réussi à faire. Ça réduit les coups, faramineux hein, quoi. Ouais, alors, alors la, la boîte... les coûts, oui, les coûts, c'est l'idée. Ah oui. Ah, as une boîte comme ça, donc le entre guillemets le jeu autonome pour jouer à deux. La boîte va être à 30 dollars. Ah oui, d'accord. <rire> Versus ah ouais. aujourd'hui, la boîte Cthulhu Wars euh, de base, c'est ça doit être 180 dollars, je pense. Enfin, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc on est donc pas du tout sur le même produit. Donc l'idée c'est aussi de démocratiser ce jeu. C'est donc en même temps de démocratiser l'esprit Peterson Game. Parce que mmh. je pense mmh. que Cthulhu euh, Wars, c'est un, un grand ambassadeur de euh, l'esprit des jeux de plateau de, de Peterson Game. Moi quand mmh. j'avais joué avec toi à Apocalypse. Euh, mmh. J'étais en, pas en terrain conquis, mais j'étais mmh. chez moi, si tu veux, en ayant mmh. déjà fait une partie de Cthulhu War avec Kevin. Mmh. Je retrouvais les mêmes mécanismes, la, la même ambiance, le même univers. Là, on est donc sur un vrai produit d'appel, un vrai produit de mmh. démocratisation de la marque, en fait. C'est ça, c'est ça. L'idée, c'est un produit, euh, on va dire, accessible pour du Peterson Games, mmh. mais qui, on va en parler, ne n'est pas une version réduite dans le sens où c'est les mêmes règles que le jeu c'est pas une version simplifiée du jeu mmh. par contre c'est vraiment une version optimisée pour jouer à deux joueurs mmh. d'accord donc on a exactement les mêmes plateaux on a les mêmes euh, les mêmes boucs euh, oh, oui. à les mêmes sorts à, à je, je me rappelle plus comment oh, ça s'appelle vais... quand on les grimoires les grimoires oui, oui. merci on a les mêmes grimoires à déverrouiller euh, c'est exactement les mêmes c'est à dire bah, que par alors, exemple les, les plateaux ah, <rire> Ouais, J'ai je... regardé sur les photos et ouais, c'est les mêmes. Mm -hmm. Et du coup, euh, si je joue euh, Cthulhu euh, mm -hmm. dans mm -hmm. cette version, comment elle s'appelle au final, cette version On va l'appeler comment Cthulhu Wars Duel. Cthulhu Wars, Cthulhu Wars Duel. Duel. Quand je joue euh, euh, Cthulhu, euh, dans Cthulhu mm -hmm. Wars Duel, mm -hmm. et que je prends des mécaniques que je commence à, à maîtriser des mécaniques. Le jour où je joue avec classique, c'est les mêmes, c'est exactement la même chose, j'ai les mêmes sensations. Pareil. Okay, okay. Exactement pareil. Hmm. C'est euh, Tu joueras la faction pareil. Euh, encore une fois, la seule différence, euh, c'est qu'on gagne les points de victoire plus vite dans Tully War's Duel. Dans ouais. Tully War's Duel, quand tu tue une unité adverse, tu gagnes immédiatement les points d'Apocalypse donc l'équivalent des points de victoire. Hmm. C'est pour ça qu'on est sur des parties globalement beaucoup, beaucoup plus courtes, on est sur des parties de 30 minutes environ à deux. Ah ouais, vous avez réussi à condenser euh, ouais. le jeu et à le rendre aussi nerveux que ça. D'accord. Mais en fait, en fait c'est même pas tellement pour le côté nerveux, c'est-à-dire que c'était le seul moyen d'arriver à équilibrer des factions très axées offensives ou au contraire pas du tout offensives. Hmm. C'est le fait ouais. que le combat rapporte, alors qu'actuellement Wars de base, le combat ne rapporte pas. La rigueur permet de prendre le contrôle de zone mais ne rapporte rien. Hmm. Et donc c'était un des mécanismes justement d'équilibrage. D'accord. Mais à l'inverse, tous les mécanismes autour du sacrifice de pièces, quand vous sacrifiez une de vos pièces, vous donnez des points de victoire à l'adversaire. Donc certains pouvoirs doivent être utilisés de façon très très différente. Avant, on s'en moquait un peu de sacrifier des pièces. Là, il faut se dire, ok, je vais avoir un effet intéressant en sacrifiant la pièce, mais mon adversaire viendra ramasser un point de victoire. D'accord. Il y, a les mêmes, il y a toujours les mêmes mécanismes Il y a des portails à poser euh... il, y a les mêmes, il y a les portails à poser, il y a les adorateurs qui montent dessus. Euh... Non, non, c'est vraiment les règles. Vous savez jouer Actual Wars, vous savez jouer Actual Wars Duel en environ allez, 1 minute 30, le temps de vous expliquer, voilà, le, le, le système, quand on élimine des unités, c'est fini. Alors, c'est quoi la vraie différence entre l'original et le duel bah, Le duel permet de jouer vraiment à deux. Ouais, d'accord. Alors que l'original, il est basé sur la multi-confrontation. Là, on est vraiment dans le duel, ah, dans l'affrontement entre deux factions avait un système de règles qui te permettait à jouer à deux, Oui. mais c'était euh, pendant un moment il fallait deux factions en fait, que chaque joueur. C'était deux contre deux, chaque joueur prenait deux factions et alors c'était mécaniquement ça fonctionnait, mais en termes d'intérêt c'était pas terrible. Ça permettait d'apprendre à découvrir le jeu à la rigueur, mais mécaniquement c'était pas terrible. Et pourquoi celui-ci est mieux que la proposition qui avait été faite alors, de ton point de vue parce que justement, la proposition initiale, c'était pas un vrai mécanisme à deux. Simplement, tu disais, tu joues à quatre, mais chaque joueur joue deux joueurs. Mmh. Il n'y avait pas de mécanisme. Justement, les, les match-up étaient très déséquilibrés. Mmh. C'est-à-dire que tu pouvais te prendre deux factions qui, potentiellement ensemble, combattaient contre n'importe quoi en face. Alors que là, tu, ta faction, elle est autonome. Elle est toute seule, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te dire, je vais m'appuyer sur la force d'un tel. Non, non, j'ai une faction et je dois comprendre ses forces et ses faiblesses pour gagner contre l'autre. Et l'autre, il va être dans l'exploitation pareille de ses propres forces et de tes propres faiblesses. Donc, c'est vraiment un, un duel au sens euh, pur du terme. C'est « je dois me montrer plus malin que l'autre mmh, ». D'accord. Et on reste, on reste sur de l'asymétrique. D'accord. Euh, Vas-y, Kevin. <rire> non, non, mais c'est marrant parce que je réfléchis déjà à, aux, aux factions de comment elles peuvent être jouées. C'est vrai que ça peut effectivement changer parfaitement. C'est marrant comment… Alors, ça… Changeant aucune règle, pratiquement. Mmh. arrive à changer une dynamique… Euh, Ouais, alors du coup, ouais, c'est une, une, une question qui peut se poser, euh, oui. euh, est-ce qu'il y a des factions, est-ce que tu n'as pas peur du déséquilibre, voire euh, euh, qu'il y ait des factions qui soient pas jouables dans ce mode versus Parce que dans que tu lui vois, il y a vraiment, en fonction du grand ancien que tu choisis, une posture à avoir qui est soit oui. très offensive, soit très oui. attentiste, Soit, moi, je me rappelle que quand j'y ai joué, finalement, je les ai regardés se taper dessus. <rire> fait, moi, j'ai fait ma petite vie, tu vois. Je me suis fait oublier. Ça fait partie, hein, un peu, de Cthulhuard, de se faire oublier, de mener sa petite vie. Et puis au final, bah, c'est comme ça que j'ai euh, accidentellement euh, remporté euh, la partie. Là, là, dans un versus, euh, c'est plus possible. Donc, Alors... est-ce qu'il n'y a pas des factions qui vont être plus difficiles à jouer, voire qui ne seront pas du tout en, en compatible avec du versus alors, on, on a testé pour l'instant euh, sur toutes les factions sorties. Ça fait un an en fait qu'on teste Cthulhu euh, Wars Duel en interne. Mmh. Euh, donc, on, justement, on teste tous les match-up. On les prend tous et on fait de la matrice. On n'a pas vu de déséquilibre. Par contre, ce qu'on a vu par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire des factions un peu plus attentistes. Mmh. Euh, je pense aux signes jaunes parfois, je pense aux dormeurs, euh, qui a tendance justement à garder ses points de pouvoir et à agir une fois que l'autre n'en a plus. C'est pour contrer ça, il y a une deuxième règle qui a été ajoutée. C'est ce qu'on appelle la règle du decay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un joueur n'a plus de points de pouvoir, son adversaire va pouvoir continuer à jouer s'il a réussi à garder du pouvoir. Par contre, il aura une pénalité. La première fois qu'il va jouer alors que l'autre est déjà à zéro, il payera un point de pouvoir en plus. S'il continue, il paiera deux points de pouvoir en plus son action, puis trois points de pouvoir. Donc en fait, il n'y a pas de tour où celui qui a attendu comme un, un psychopathe sans dépenser de pouvoir va pouvoir rouler sur l'autre. Parce que le decay, en fait, va lui bouffer toutes ses actions. Tu es obligé d'être réactif. Tu ne peux pas rester dans ton coin juste te dire « j'attends ah oui. ». C'est rigolo parce que des factions qui, justement, avant avaient un peu de tendance à dire je vais attendre. Ben là, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'être opportuniste. Des fois, tu vas attendre, tu dis là, je temporise sur ce coup-ci, je pas envie de jouer, j'attends un coup, alors au pire, je prendrai un de des quais, ce pas grave. Par contre, c'est fini le... Je reste dans mon coin. Tu es obligé de jouer par rapport à ton adversaire en permanence. Tu peux pas laisser une faction tranquille, tu qu'un joueur en face de toi. Tu es ouais. tout le temps en train de contrer ce qu'il est en train de faire. Ouais, mais c'est des factions, celles dont dont dont j'avais à l'esprit, c'est vraiment mmh. des factions qui normalement se jouent comme ça. Donc ah là mais... du coup, en leur forçant la main, est-ce que tu changes pas leur nature même Non, je pense pas parce que globalement, tu... le grand exemple c'est le signe jaune où tu as tendance à vouloir être, à embêter personne et à te promener en te baladant. sauf que si tu regardes la faction, il a plein de pouvoirs offensifs le signe jaune. Mmh. En mode normal, tu as tendance à pas les utiliser mais tu peux être une espèce de pourriture sur terre à coup de Zingaya, mais Zingaya c'est juste affreux, euh, celui qui ne doit pas être nommé c'est juste affreux, le cri du bien qui est affreux, toutes les factions ont des ont des capacités très offensives, même les factions défensives, donc non, non, c'est juste que tu dois pas le jouer avec ton réflexe habituel, ça te force mm. à rien réapprendre la faction, oui, mm. mais tu ne dénatures pas la faction. D'accord. Mais Kevin... par contre c'est vrai que des pouvoirs qui avant étaient moins joués le sont plus. Kevin, tu as, t as des, des, des observations déjà qui te viennent, euh, des idées euh, qui te viennent, parce que ouais. toi tu, tu maîtrises quand même pas mal le jeu, tu as toutes les factions, tu les as de ouais. mémoire toutes testées, euh, je te laisse un peu la parole. Bah, c'est vrai, oui, que... non, je suis d'accord avec Pete, c'est vrai que il va jouer différemment avec le, le signe jaune, c'est vrai qu'on a en général tendance à, à faire sa petite life, là, mais là, euh, oui, il faudrait que tu ailles plus au combat, quoi. J'avais le souvenir de c'est toi qui jouais euh, ceux qui construisaient des cathédrales. Là. Ouais, les, anciens. les anciens. Les anciens, ouais. C'est ça va être à ça pareil, va être. Oui. Ouais, les anciens, oui. Je me posais aussi la question vu que c'est une faction qui est assez euh, à faire du commerce un peu avec les autres. Commerce, c'est terminé, Est-ce que tu vas être avec l'autre. Bah euh... eh ben non, non, parce que encore une fois, toi tu as un avantage à aller t'installer chez l'autre. L'autre a peut-être pas d'avantage à te laisser s'installer chez lui mais toi tu as vraiment intérêt à te mettre chez lui d'autant plus que lui il a un grand ancien donc peut-être que tes cathédrales tu les feras exploser pour tuer le grand ancien donc non non là tu es vraiment obligé encore une fois tu peux pas laisser jouer l'autre tout seul à deux c'est impossible tu peux pas te dire j'ai mon plan dans mon coin et je vais le dérouler tu es obligé d'être en interaction permanente avec l'autre joueur c'est vrai que tu n'as pas cet effet là alors que dans les war ou quand tu es nombreux tu peux espérer, tu peux retourner te mettre un peu en retrait vas-y allez l'attaquer et puis ça va être bon alors que là, effectivement, non, ça tu peux pas. Faire de la, la manipulation mentale en disant allez-y, euh, attaquez-le, il est méchant. <rire> non, mais euh... par, contre, par contre, tu peux t'en dépié, c'est-à-dire que tu peux faire des moves pour justement essayer de pousser l'autre à la faute. Ça, par ouais. contre, à deux, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Je euh... sais pas vraiment le style euh, chez euh, Peterson Game, mais euh, je suis forcément obligé d'aborder le sujet versus partie rapide, nerveuse. Tu me vois venir de la compétition Est-ce est que ça truc, pourrait sur être les un jeu jamais été. compétitif ouais, Je sais. Alors, moi alors Fondamentalement, mais c'est peut-être juste moi, j'ai beaucoup de mal sur le compétitif très asymétrique. Alors, Moi, c'est pareil. Déjà, sur le compétitif, en général, je n'aime pas ça. Moi, je joue pour jouer. Et, et dans mon souvenir et dans la présentation que tu m'avais faite de Peterson, mmh. c'est quelqu'un qui est vraiment est dans l'esprit. On passe un bon moment. Donc, il n'y a est pas ça. question de faire de la compétition. Mais... Malgré tout, là, le jeu s'y prêterait à du jeu organisé. On a, sincèrement, on n'a pas réfléchi au produit comme ça. Mm -hmm. vraiment pas, le mécanisme compétitif, ce n'est vraiment pas un truc qui est dans la tête des Peterson, Donc, je sais pas dans la mienne non plus. Donc on n'en a, sincèrement, jamais parlé, en fait. Très bien. Ce n'est pas leur optique du jeu, tu le disais toi-même, sans dire ce qu'il aime, c'est passer des bons moments. Mm -hmm. Le côté je t'ai battu, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on a créé une histoire ensemble pendant une, deux, trois heures. Mm -hmm. Et là, du Et... coup... Oui Question sur les, les factions testées, Azatoth et les chats ont été testés aussi Ah, <rire> oh, ce sourire C'est quoi la question derrière Parce que moi, je ne suis pas. Et la deux prochaines factions qui doivent arriver Azatoth. Donc, Azatoth, en gros, il va jouer un peu comme d'hab différemment des autres. Lui, il a trois grands anciens. Et trois fois Azatoth en plusieurs façons de. D'accord. Tu joues différemment des autres. Et t'as aussi les chats. Pour la petite histoire, H.P. Lovecraft était fan de chats. Il avait ouais. mis plein de chats dans ses listes. Et donc Peterson, ils ont fait une faction qui est pas une blague. Hein, C'est pas euh, avec les chats, les chats de... Les chats des contrées du rêve. Voilà, ouais. les chats des contrées du rêve. Ils sont assez dégueulasses d'ailleurs. Ils sont affamés. Bien moches. Alors, donc oui, oui, ils sont dans les tests. Leurs résultats semblent pas déconnants. Maintenant, moi perso, euh, j'ai joué les chats en one to enfin, un contre 1. Je me suis pas tellement amusé. Je suis pas Alors encore une fois je moi je l'ai pas trouvé très intéressant à deux. Alors après j'y ai peut-être pas passé le temps et puis j'ai pas encore non plus une grande expérience sur la faction des chats à trois joueurs ou plus. Euh, à avoir dans le temps. Moi pour l'instant, ce que j'ai testé, que j'ai trouvé tous toutes les tous les grands anciens de la boîte de base marchent très bien. Euh, les euh, les tot les euh, Windwalkers, et tout ça ça marche très bien. J'ai pas fait de show-show -show, mais les résultats ont l'air d'être corrects, ils sont pas en train ils sont pas overpower. Donc euh... Moi, je me suis principalement concentré sur tout ce qui était core game et première saison. Donc, euh... Mais ils sont tous dans le test. Donc, du coup... Est-ce son... que, de toute façon, dans l'idée... Excuse-moi. Est-ce que, dans l'idée, Peterson, ils ne veulent vraiment pas changer les, les plateaux de faction et les grimoires Ils veulent pas changer ça, même pour, pour, le, pour le quoi Pour le deuxième joueur Pour le mode de joueur, ou d'une manière ouais, générale Pour le mode de joueur. Pour... Bah, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de faction qui a nécessité ah. de le faire. Ah. Donc, on va continuer les tests, hein, puisque, de toute façon, euh, on est parti maintenant dans les tests permanents dessus. Mais... Euh... Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas rencontré une match-up qui dise qu'il y a besoin de changer un grimoire ou qu'il y a besoin de changer. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en un an, on n'a pas vu. Tu as parlé euh, de maps qui étaient différentes dans chaque boîte. Ouais. en fait. Tu peux être plus ouais. précis parce que moi, des maps, euh, bah, j'en connais que deux, euh, mais peut-être que Kevin ne m'a pas tout montré sur Tullewar. Euh, c'est quoi la nature des maps, alors, la différence qu'il y a entre alors, elles Alors, là, celle, de, celle de cette première boîte, c'est l'équivalent de la, la map de la terre de la boîte de base, c'est-à-dire que c'est une carte simple sans règles particulières, on est vraiment sur une carte par contre spécifique en termes de zone pour deux joueurs, mais euh, sans règles particulières, qui correspond plutôt à une région des états unis puisqu'il y a Arkham, il y a, euh, il y a différentes régions. La deuxième... Donc du on coup déjà prochaine... on n'est pas, pas sur une carte globale du monde, on non, est, non, on est sur, sur une région. région. région et pour ouais. le Versus on sera systématiquement sur une région du monde et pas sur la carte globale du monde. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas de celle que j'ai vue jusqu'ici, oui. D'accord. Je te laisse poursuivre, la, vas-y. La prochaine, la prochaine, elle est justement inspirée d'une carte qui existe en version aussi 3+, qui est euh, euh, la, la Terre primitive. Donc là où des glaciers apparaissent dans les régions et condamnent les portails dans les régions où, où apparaissent les glaciers. Donc ça, ce sera la map de la deuxième, du deuxième line-up. J'imagine que chaque, ma chaque map est euh, pensée euh, idéalement équilibrée euh, pour euh, les, les grands anciens qui sont dans la boîte, mais je pourrais prendre ma map mmh. et aller la jouer avec deux autres grands anciens d'une boîte d'avant. Complètement. Pas de problème. Okay. Totalement. Okay. Mmh. Totalement. Mmh. Encore une fois, la map va peut-être te forcer à avoir des réflexes différents par rapport à ce que tu fais sur une map, pour, entre guillemets, sans règle particulière, mais complètement. Et euh, vous allez essayer de coller donc, comme Kevin l'exposait, le, le, le, euh, aux futures sorties, c'est un jeu qui va... Euh, déjà, là la, la temporalité de ce jeu-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, Ça y est, c'est acté, ça se fait, c'est bon, c'est gagné euh, Comment ça se joue C'est même que ça fait plus que c'est gagné, puisque là, les jeux sont arrivés, euh, sont arrivés aux entrepôts. Donc les jeux seront en vente directement sur le site Peterson Games à partir, je crois, du 14 décembre. C'est donc... donc entre guillemets... Vous pouvez l'avoir rapidement. Il n'y a pas à attendre un bateau, un Kickstarter. Et ce sera France, est et, que de la sortie retail. Voilà. Alors, ce sera du retail direct. Euh, oui. euh, ce sera en français également Non, pour l'instant, je n'ai pas de français. Alors, par contre, j non, c'est. Le, créateur... co... <rire> le créateur est, est français. Tu ne nous le fais pas en français J'ai proposé à, à Novalis et Novalis n'a pas répondu positivement. Et comme pour l'instant, en fait, avant d'aller voir un autre éditeur, moi, j'ai un accord aujourd'hui avec Novalis. Je me dois de leur proposer. Euh, D'abord, par contre, ça ne veut pas dire que si Novalis continue son, son refus, je ne chercherai pas un autre éditeur, parce que je pense qu'il a, euh, a vraiment un vrai potentiel ce jeu, euh, contrairement à un gros monstre Tully Wars insortable en boutique. Là, on est sur un, un prix réduit, un produit qui est intéressant, facile à découvrir. Donc je, moi, je pense qu'il a un réel potentiel. Par contre, maintenant, ce qui est sûr, c'est que quiconque sait jouer avec Tully Wars euh, bah, sait jouer, même sans les règles. Moi, oui, donc la version anglaise n'est pas, est pas impérieuse. Non, et puis moi, je continue de mettre les fichiers en français euh, sur la page Facebook Tudewars France. Donc, quiconque voudrait avoir les fichiers en français, ils sont dispo en téléchargement. Donc, euh, c'est pas un sujet. On, est, on imagine une, une diffusion euh, via les grands distributeurs français comme Philibert ou euh, c'est juste sur le site de Peterson ah, game con, Connaissant Philibert, Philibert, il nous achète toujours du stock. Euh, si je regarde la dernière fois, ils nous ont acheté un gros stock de Glorenta et de Planète Apocalypse. Euh, je ne sais pas s'ils se sont déjà manifestés pour celui-ci. Euh, mais euh, à mon avis... Euh, je pense que Philly, tôt ou tard, devrait en prendre un petit peu. Fonction du stock qui restera, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est un nouveau produit. On ne sait pas encore le succès qu'il va rencontrer ou pas. Peut-être a... que c'est un flop et que mon idée, elle était très con. moi ouais, ça' m'a mais... Moi, ça me paraît <rire> super, dimensionné, euh, super dimensionné pour ça, en fait. Hein, pour... Enfin, ça, ça me paraît dimensionné pour que ça fonctionne. Euh, je suis... Au début, je dois t'avouer que j'avais un effet recul. Hein. Tu te rappelles, quand tu m'as montré la boîte, j'ai imaginé autre chose. Euh, mais là, maintenant que tu m'en parles, je ne sais pas ce que Kevin, toi, qui est un... Puritain. Parmi les puritains, qu'est-ce que là, comme ça, qu'est-ce que t'en penses euh, bah, J'avoue, au début, quand tu m'en as parlé, j'étais un peu en mode ouais, ça fait un peu gadget, et puis non, ça coche toutes les cases quoi. Enfin, le jeu est pas cher, c'est rapide, euh, t'as des possibilités d'extension, mais t'es pas obligé de les acheter. Enfin, voilà quoi, euh, ça rentre, moi je trouve parfaitement. Puis euh... si le matos est toujours beau. Là, franchement, la map, j'ai adoré, j'ai bien aimé tous les dessins. Ah oui, c'est vrai que je t'ai envoyé les images, tu les as vues. Oui, on, on s'est permis de les partager avant de... Avant non, mais t'as eu complètement raison. Ouais. Euh... Oui, vas-y, dis-nous. Parfait, franchement, pas de... C'est vrai que les petits standy, c'est cool, quoi. Alors. Moi, je dirais tu... avec mes figues pas peintres. <rire> ouais alors en plus euh, tu peux presque jouer avec tes figues. Il euh, y a la place de jouer avec les figurines la, oui, normales la, ouais. La, ouais. la, di la différence n'est pas très grande. Attendez, je vais vous attraper un Cthulhu pour que vous voyez ça. Oh, j'ai une, une image qui les compare. Ah ouais tu, euh, euh, ouais, j'ai ouais, un ouais, ouais, une image voilà. qui, les, qui les compare. Ouais. Sinon, hop, Cthulhu Ouais ouais, bon, ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est exactement l'image que tu m'appartiens. On n'est pas si... On est plus petit mais... Euh, ça reste et alors du coup euh, moi à un moment je me suis dit euh, ça va choquer les puristes on en a un, il est pas choqué euh, mm -hmm. c'est pas cher c'est dynamique c'est hyper réactif deux questions, la première t'as pas peur que ça fasse un petit peu d'ombre à Actu War classique même si de toute façon c'est de plus en plus difficile à obtenir, mais en même temps le jeu il a des sorties on, on, on l'a dit, il va avoir une actu t'as pas peur mm -hmm. qu'au final Putain, je m'excuse, mais quand j'aurais acheté une, deux, trois boîtes à 30 balles, que je me serais oui. rendu compte que c'est facile à jouer, c'est dynamique, qu'est-ce que j'irais m'embêter à redonner plus d'argent pour un jeu plus lourd, plus loin à mettre en setup euh, Voilà, tu me poses la question. Et puis après, j'en aurais une autre de question, c'est est-ce que ça ouvre des horizons sur d'autres licences de Peterson Game alors, euh, donc d'abord la question, je pense vraiment que les, les deux produits ont, ont une cible différente. Moi, je suis, alors de par ma consommation, j'ai vraiment les jeux que j'ai envie d'appeler multijoueurs, même si tous les jeux, à part les solos, sont par principe multijoueurs, et les jeux à deux. Pour moi, les jeux à deux, c'est vraiment une, une catégorie particulière. C'est-à-dire que euh, c'est je fais ça avec ma femme, je fais ça avec un ami s'il si passe à la maison, mais c'est pas je m'installe une après-midi pour faire des jeux à plein. C'est tiens, on se fait une partie d'un jeu à deux. Je ne sais pas si par exemple je me passerai une après-midi à le faire que des jeux à deux, j'en suis. En tout cas, moi, pas persuadé. Donc, euh, le fait qu'il y ait une gamme spécifique, jeu à deux et jeux à plus, je ne pense pas qu'il y ait de risque vraiment de, de l'un basculant vers l'autre. Je pense qu'une partie des fans voudront les deux, mais ça va être, je pense, une petite partie. Certains vont rester sur leur Culliwars, Wars, parce que pour eux, justement, Culliwars, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la manipulation, c'est du, euh, du je te le crâne. Euh, et d'autres, au contraire, sont ravis d'avoir un, un vrai jeu de duel d'opposition du euh, qui va être le meilleur entre nous deux. Donc, je suis pas très inquiet sur cette partie-là. Et maintenant, est-ce que ça ouvrirait un line-up sur ouais. d'autres jeux à deux euh... Je n'ai pas réfléchi. Je pense pas que pour l'instant Sandy y réfléchit non plus. Moi, je me posais la question d'un Gloranta Est-ce qu'un Gloranta marcherait à deux euh... J'ai peur de problèmes justement, cette fois, de, de déséquilibre, euh, quand je regarde spécifiquement Gloranta Donc, je ne suis pas très, très sûr, sincèrement. Laurentin, d'ailleurs, n'a pas eu de mode de jeu dans le bouquin de règles pour jouer à deux. Ils en proposent même pas parce que Sandy n'était pas très satisfait du truc. Donc, non, je ne vois pas tout de suite comme ça une déclinaison euh, jeu à deux, euh, sachant que les autres qui sont déjà dans la gamme sont jouables à deux. Tous les cops sont jouables à deux, que ce soit Planète Apocalypse. Gourmest et, le et euh, Dinosaur, tous les autres se jouent à, à ouais, deux. Ma, ma question Donc, a pas, a, ouais, ma question n'a pas nécessairement de sens si tu veux, mais je me dis forcément qu'à un moment, le sujet, ce, la question se pose, et on est bien clair, ce jeu-là, il a été pensé pour que tu le voir et pour répondre à un besoin bien spécifique. Euh, et d'ailleurs, ce besoin, toi, tu l'as ressenti, et c'est ça qui a fait naître le jeu, et ce n'est pas du tout une lubie de se dire « Tiens, on va proposer des Versus euh, pour vendre non, des petites non, boîtes partout. » Non, non, non, ce n'est pas du tout le but je pense que le but premier, c'était que j'arrête de le faire chez Sandy, et comme ça... et je... est fort quand même, t'arrives à... Il m'envoyait. C'est vrai qu'il te fasse un jeu, quoi. que pour toi. C est, c est... Tu sais, des fois, il faut insister. C'est comme pour faire des VF quand on n'est pas censé en faire. Bah, on en fait quand même. Merci, Pete. <rire> <rire> mais euh, non, non, non, non, je pense que... Encore une fois, je pense que c'est un produit spécifique, et euh, j'espère qu'il aura sa belle vie de produit spécifique, mmh. mais c'est pas l'idée de créer une nouvelle gamme de, de jeux duo. Mmh, mmh. Non, je pense pas. D'accord, ok. Parce que dans, dans, dans Peterson Game, ils ont déjà fait des petits jeux à 30 balles, bon, pas tellement dans le... Ils ont fait des jeux retail, ils ont fait un roll and write, c'est un roll and write qui s'appelle Unlocking Insanity, euh, et ils ont, fait, ils ont aussi une gamme de, de jeux pour enfants, euh, alors, vraiment pour jeunes enfants, ils ont un truc avec la fée des dents, qui est l'équivalent de la petite souris aux US. Oh, euh, c'est un d'essai, quoi. Non, non, non, non, mais par contre, c'est vrai que c'est un souhait de Peterson d'avoir justement ces, ces jeux, entre guillemets, à des tarifs réduits, ils disent ces jeux à tarifs réduits, euh, nous on n'a pas besoin de Kickstarter pour les produire, donc d'avoir une gamme de produits retail ça les choque pas, ils vont dire on va pas aller sur Kickstarter pour demander ça, ça on lance la prod nous-mêmes et euh, c'est pour ça que là le q 2 Duel, il n'est pas sur Kickstarter. Ils ont lancé une prod, j'espère qu'elle se vendra et qu'ils en feront plein d'autres, mais euh, ils n'avaient pas besoin entre guillemets du soutien du public pour lancer ce jeu là contrairement au gros jeu fig. Pour conclure on va parler de la sortie, euh... ça sort quand officiellement 14 décembre. Donc là, Ce sera ouais. Annoncé, ouais, annoncé officiellement le 10, ouais. le produit sera présenté le 10, mmh. euh, justement à l'issue des 12 jours euh, du calendrier de l'avant des Peterson. Ce sera la 12ème case, donc euh, dimanche, euh, non pas dimanche, merc... je compte mal, mercredi, non, le 10, hein. euh, ouais, mercred... je euh, jeudi. jeudi décembre. Jeudi, jeudi, d'accord. Mardi à... 10, jeudi, jeudi 10, mardi 8, jeudi 10. Euh, les... ah, je suis en train de vous perdre, Non, c'est bon. Non, c'est bon, non, tu t'es juste un petit peu fridge, mais euh, c'est les démons qui essayent de pénétrer la vidéo, t'inquiète pas. Euh, les... Et après, le planning de sortie, il est imaginé comment euh, Annuel Combien de boîtes par an euh, Je fantasme. Alors, je n'ai pas, dé... <rire> pas encore le détail, donc on a lancé la prod en Chine de la deuxième boîte, sans mmh. attendre le succès de la première, donc on espère que, on espère que le succès sera au rendez-vous. Mais dans l'idée, ils aimeraient sortir, je pense, deux boîtes par an. Ok. Bon, c'est top. En même temps, en termes de factions, euh, on n'en a que 11. Ça veut dire qu'on va avoir un problème de faction quand même. Non, il n'y a de pas de problème. <rire> il n'y a jamais de problème. <rire> Vas-y, parle. Il <rire> non, non, mais mais vas la... y faction. Tu sais, il y a la, un la proverbe, la la qui dit Il n'y a elle, pas elle de problème, il n'y a que des solutions dans la vie. C'est y a une douzième faction, mais elle n'est pas tellement... La faction Invasion. Ouais, elle est partoulienne. Ah, elle est partoulienne, mais, mais elle fit bien dans l'univers. Mais elle est partoulienne, ah. je suis d'accord. Mais il y a déjà la douzième. Pour ceux qui savent pas, là, n'y pas longtemps pour la deuxième euh, campagne de Planète Apocalypse. Les Peterson, ils ont fait une nouvelle euh, faction pour tout le voir, qui est euh, la faction démoniaque. Qui permet d'utiliser les figurines du jeu en fait Planète Apocalypse. Ouais. Donc c'est ça la, la douzième. D'accord, okay. Je peux dire qu'il y en a une treizième aussi. Ah, Et donc il va, va est, falloir, il Qui va... est Ctoulienne, qui, qui est très Ketoulienne, qui est totalement Ketoulienne Oulala, là là, oulala, là là là là, je t'appelle. Et bien entendu, <rire> tu n'as pas le droit de nous le dire. J'ai déjà oublié ce que c'était. Oh. <rire> un indice, bon, écoute, je pense qu'on a déjà... Un indice, un indice, elle est demandée par les fans depuis, depuis un bon moment. Un indice, oh là là. un indice sous, sous l'écran pour les téléspectateurs. Oui. <rire> Ça y est, lui... Pas, a... non, je, je alors, alors Kevin a compris, Kevin a compris. Bah Kevin, tu peux le dire, ce n'est pas une annonce officielle si c'est toi qui le dis. Non, non, non, je ne veux pas, je veux pas. D'accord, si okay. si me plantes en plus, je vais être pris pour un abruti. Ah non, bah non <rire> je, je ne veux pas t'exposer, je ne veux pas t'exposer. Bon, écoute, euh, on a fait euh, le tour de, de, de cette présentation, je pense. Et si tu as d'autres choses à, à, à apporter, euh, n'hésite pas. Non, euh, c'était très chouette. En tout cas, ouais, c'était super chouette de nous, de nous offrir euh, ce, ce, ce petit bonbon, comme, comme dit souvent euh, <rire> Nicolas. Euh, moi, je suis très heureux d'annoncer ça à, à, la, à la communauté euh, par, par ton intermédiaire. Je suis très, très, très excité, euh, finalement, de cette proposition. Et euh, je pense que Kevin et comme moi, on, on, a, on a déjà hâte euh, de tester les, les, les, les mécanismes de tout ça. Ouais. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Euh, Merci à tous les deux. Je te donne rendez-vous très bientôt pour que tu viennes nous présenter ça sur la page. On est bien d'accord bah Bien sûr, hein évidemment. Dès qu'on dès que aura nous, commandé nos boîtes ou que toi, tu auras. Enfin, tu as d'ores et déjà une version jouable, oui. j'imagine. Oui. Euh, donc, dès que le, le, le Covid nous permettra enfin ça. de nous embrasser de nouveau, eh ben, on t'invitera, on, on te convoquera sur la page histoire de, Avec de, plaisir. de faire des tests. Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à commenter. Et j'imagine que là, les commentaires vont être nombreux. N'oublie pas de les suivre sous la vidéo, hein, Pete, parce qu'il y aura des, des, des, des questions et donc des réponses à ne surtout pas donner pour ne pas trahir mm -hmm. les secrets. N'hésitez pas oh, à pas la partager pour que la vidéo soit vue par un maximum de monde autour de la communauté. Mais ça, je pense aussi que ça va aller vite. Et puis, ben, je vous remercie à tous. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que là, en Versus... Mm -hmm. Hein Toto il va être content, ça va taper ah oui, quoi, hein ça, ça va, va taper. cogner merci à tous, merci Pete merci à Kevin, à bientôt, ciao merci, salut